Tu n'as pas besoin de dire à une femme qui te quitte, fais ce qui te rend heureuse, hein. c'est sa pente naturelle. C'est exactement la même chose. Quand j'ai rencontré ma chérie et tout, au début, tu m'as Mais ta chérie, arrête, tu t'es séparé. Ce, ce mec m'énerve à la limite plus qu'elle. Parce qu'elle, elle est manipulatrice, froide, calculatrice et autocentrée, mais à la limite, c'est pas une surprise. Lui, par contre, lui, t'as vraiment envie de le, de le gifler, quoi. Est, il est exaspérant c'est euh, vraiment le, le goûteur sadique euh, cocu le Candole. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, depuis Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Littérature, vous Je ne jette pas la pierre, il a niqué. Hein, Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Edouard nous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la bien seule bien. planète de cette bien. galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Les vidéoscopies, ce sont ces moments de la semaine où vous me confiez un document. Hein, J'ai bien dit un document, pas un documentaire, quel qu'il qu soit, un extrait vidéo. Euh, vous le faites comment bah Alors vous le faites soit à l'ancienne en m'envoyant des, des emails ou des messages privés, mais la façon la plus subtile et la plus maline de le faire, c'est en taguant ces documents vidéoscopies. Hop, hashtag vidéoscopie en dessous, pareil sur les autres réseaux. Régulièrement je clique sur ce hashtag et je vois vos propositions, enfin je verrai vos propositions s'afficher. Alors, c'est parti. Rappel des faits, je ne, je ne contextualise pas, c'est-à-dire que je fais exprès de ne pas savoir de qui il s'agit, de ne pas avoir d'opinion préconçue sur les personnages à l'écran. Là, euh, il s'agit manifestement du ré-upload de quelque chose qui a disparu de la chaîne Désintéressée. Je ne suis pas allé voir la chaîne Désintéressée. J'ignore absolument tout et c'est voulu, j'aime ce principe de vous délivrer une réaction à, à froid. Dernière petite précision avant de commencer, vous savez que vidéoscopie, vidéo d'actualité, anecdote tout ça c'est du babillage, c'est pour habiller la chaîne et rester présent en ligne, mais ce n'est pas mon vrai travail, mon travail ce sont des dizaines de conférences structurées pensée dense sur le thème des relations euh, interpersonnelles notamment des relations hommes-femmes pour y accéder la façon la plus simple c'est de devenir VIP c'est une, deux, à trois de ces conférences par mois et chaque mois j'essaie de vous donner un, de vous offrir de penser à un petit cadeau original alors sur le web ça fait 15 ans que la tradition c'est d'offrir des e-books et des trucs comme ça qui ne coûte rien bon nous on essaie de faire un peu plus singulier un peu plus classe donc je vous offre des vrais cadeaux physiques c'était une édition, une sublime édition dans mes livres préférés, La promesse de l'aube, au mois de février, ce sera, pour ceux qui connaissent ma passion pour la, la guitare vintage et tous les objets et instruments de reproduction musicale des années 60-70, Eh bien, ce sera un styloscope. Qu'est-ce qu'un styloscope C'est une reproduction du petit synthétiseur de poche sur laquelle David Bowie composait ses morceaux et notamment sur, laquelle, sur lequel il a composé, euh, si je ne m'abuse, Space Oddity en 67 ou 68. Si ça, c'est pas stylé comme cadeau d'accueil, franchement, je ne sais pas ce qui est stylé. Nous voilà dans cette fameuse... Je, alors, vous allez dire que je coupe tôt, oui, en échange, je vais m'efforcer d'être bref. Là, on ne peut manquer le, le langage corporel ou le langage du regard, hein. vous savez que j'y tiens. Louis Jouvet disait tout est suspect sauf le corps, et le corps c'est souvent les mains et les yeux, hein, donc je cite souvent cette phrase de la Reine Morte, « Je vous regarde franchement, mon regard est pur, le, lisez dans mes yeux, etc. » Et le roi Ferrand répondant « Vous pensez que, vous ne, que je ne vois pas vos mains qui se serrent ?» Eh bien là, ce ne sont pas les mains, c'est le regard. J'ai un très mauvais pressentiment sur le rapport de force de ce couple-là, à deux choses, d'abord à la distance caméra, mais ça on peut me dire que c'est une histoire de logistique, on voit pas exactement la pièce dans laquelle il se trouve, d'accord, n'importe qui en, en, en sociologie de la négociation, en combat, c'est que quand on baisse les yeux, c'est généralement euh, qu'on qu qu se sent perdant. vidéo euh, sur, euh, sur notre séparation, Adrien et euh, moi-même, donc en fait c'est une vidéo qu'on... On avait prévenu qu'on allait tourner, on attendait euh, euh, une certaine chose, un certain... Là, elle dit, c'est notre séparation, et elle l'ignore ostensiblement du regard. Lui, vous voyez que, spontanément, est porté à la regarder, mais dès qu'il tombe sur elle, en fait, euh, comme une balle de ping-pong, son regard rebondit dans l'autre sens. Ce qui veut, qu veut dire qu'ils sont à deux stades différents de l'éviction de la séparation. Elle est à un stade où il n'existe plus, c'est-à-dire elle a passé le fameux stade du ressentiment, CF, mes séminaires sur le couple et la séparation, lui, en, en revanche, est encore au stade du ressentiment puisque sa simple vue lui, lui tord les, les tripes, en fait. Pour euh, pouvoir faire cette vidéo et euh, la publier, parce qu'on attendait d'être vraiment sûr sur certains points, non pas sur la rupture en elle-même, parce que ça, c'était sûr, euh, mais sur, euh, par exemple... Donc là, euh, regard fixe, et il déglutit, de, de, de façon euh, manifestement euh, assez douloureuse. Euh, par exemple, le second logement que je vous ai déjà présenté en vidéo, et du coup, bah voilà, il fallait être sûr d'avoir les clés, que tout soit vraiment sûr, qu'on soit dedans, etc. Avant d'en parler, bon, voilà, ça s'est fait un petit peu plus tôt. Euh... Ouais, alors là j'espère y reviendra parce que je suis très intéressé par leur organisation logistique, au sens où ça fait des années, depuis le début, je vous explique qu'un immense déterminant... Euh, du couple, notamment au moment de sa séparation. Les gens, pour, sur, pour, pour survivre, ont besoin d'une surface vitale de quelques dizaines de mètres carrés, dans un endroit où ils sont connectés, qui s'appelle une ville, et des moyens de joindre des ouvriers capables de faire tout ce qu'ils ne savent pas faire. d'accord euh, Et quand les gens n'ont pas ça, ils restent en couple parce que l'autre leur tient lieu de ce qu'ils n'arriveraient à trouver par eux-mêmes. Euh, ça s'est dit un petit peu plus tôt, mais euh, Adrien et moi, on est séparés depuis septembre, ouais, à peu près depuis septembre, la rentrée. Août-septembre, pour vous dire nos vacances en Turquie, on était déjà. Euh, on parlait déjà de la séparation. On avait déjà tout mis en sous-papier et tout ça. Voilà, c'est ça. Euh, donc. Elle ne l'a toujours pas fixé une seule fois et elle roule des yeux en fait quand il intervient, alors qu'elle l'a présenté comme une vidéo collective. Elle a dit notre vidéo, seulement elle est en premier plan, elle monopolise la parole et les, les interventions du type euh, sont superflues et et semble l'agacer, donc vous voyez encore antinomie, expression, action, qui est tout ce que je reproche à F, on pense que j'en ai, ai après les femmes, c'est toujours une lecture erronée et stupide, j'en ai après les défauts du logiciel féminin et du, et du logiciel masculin, simplement ils sont différents, je n'hésiterai pas, quand le type dépassera les bornes ou se montrera inconvenant, je le dirai également. Je prône une valeur que je, dont je démontre en, en 30 secondes, que je ne l'ai pas, voir que j'ai le contraire. Et ça, c'est ça c'est particulièrement agaçant, et des femmes le font beaucoup mieux. Hein. Il, y a, il y a des hommes également qui s'y prêtent à ce jeu-là, mais prenez la bienveillance et l'entente collective et l'action organisée pour en fait tout faire dans son coin, dans son propre intérêt, c'est un défaut qui est surreprésenté chez F. Voilà, jusqu'à début novembre, euh, oui, c'était compliqué euh, <rire> jusqu'à début novembre, euh, parce que c'est à ce moment-là que que j'ai rencontré, euh, que rencontré quelqu'un, voilà. Première fois qu'elle le regarde de la vidéo, c'est pour lui dire quand j'ai rencontré quelqu'un. Euphémisme, métonymie, hein, la métonymie c'est quand on dit euh, j'ai bu un verre, non on boit pas le verre, on boit l'eau qui est dans le verre. Euh, j'ai rencontré quelqu'un dit dans les yeux, ça ne veut pas dire j'ai euh, commencé à échanger épistolairement avec quelqu'un, ça, ça ne se dit pas. Ça veut dire que quelqu'un est rentré dans moi, hein, comme l'eau dans le verre, hein, tu vois. Et elle lui dit, et ça c'est horrible quand on n'est pas encore séparés physiquement, et, et elle lui dit dans les yeux, tu vois, pour lui faire mal. Ça fait partie du processus de vengeance ex poste, c'est de euh, concevoir que ta présence auprès de quelqu'un a été une souffrance, que tu dois expier en lui en infligeant une similaire. Enfin, je, je me doute, j'imagine que par plein de symboles comme ça, on verra que la méchanceté ira croissante. Enfin, je, je le sens, je, je suis désolé, je sais ce que je dis, je, je connais ça et qu'il va l'absorber un peu comme un bidibule. Vous savez, ce sont ces objets qui absorbent l'énergie en, en se balançant comme ça, un peu, un peu rond. Voilà, et, euh, et du coup, ça a été un petit peu compliqué, surtout du côté d'Adrien. Vous l'avez vu en vidéo de toute manière. Voilà, parce Ça a été un petit peu compliqué, surtout du côté d'Adrien, c'est-à-dire en fait, c'est lui qui voulait s'accrocher, et en gros, elle avait clos l'affaire bien plus tôt, ce qui est exactement les chatons, ce que je vous dis depuis 10 ou 15 ans, depuis mes premiers articles sur homme d'influence, à l'époque, Spike Séduction, rappelez-vous, je disais, les séparations, c'est un, un avion qui va s'écraser avec un gilet de sauvetage, il n'y en a qu'un pour deux, et c'est elle qui va le prendre, vous allez comprendre trop tard, vous allez comprendre quand elle part physiquement, alors que le processus d'effilochement a commencé des mois ou des années au précédent. Je, je vous l'ai dit dans mes articles. La décision de notre rupture est venue de moi. Voilà, donc là elle avoue que finalement c'est pas collectif, c'est une personne, ça fait 15 ans que je vous le dis. Combien de milliers d'études de cas où les gens me disent on s'est séparé Je dis non, on c'est un con, on ça veut rien dire, quelqu'un est parti. C'est jamais commun. Euh, ça fait déjà plusieurs années que, que j'en parle, qu'Adrien est au courant, il y a l'autre. Voilà, je viens de vous dire plusieurs années, là elle confirme, ça fait plusieurs années qu'elle en parle. Hein. Y a le truc, c'est qu'un coup je suis d'accord, un coup je suis pas d'accord. Voilà, et, et, et le problème, c'est que ça fait déjà. Donc là, il vient de confesser sa part de F. Hein. Donc déjà, on le voit physiquement, le type, c'est un nounours. Euh. Je connais pas, encore une fois, je, je, je fais exprès de me faire un avis volontairement extérieur qui n'est pas forcément plus faux ni plus subjectif que ce que je penserais en l'ayant suivi, en, en suivant ces influenceurs-là. Il suit le F, il transpire le F, hein, d'accord Alors que l'autre qui est maquillée, etc., a beaucoup plus de haches. Hein. Regardez, regardez les épaules, elle a plus d'épaules que son mec. Euh, regardez la, la forme de la, du, du visage, les, les pommettes, la mâchoire, elle a le visage plus rectangulaire que, que lui, elle n'a pas de sein. Euh, C'est elle qui porte la culotte, ça se voit. C'est ça, et euh, d'où le divorce, j'ai demandé le divorce euh, il y a un an et demi. Elle a demandé le divorce, hein. j'ai toujours dit que c'était à deux tiers, dans deux, dans deux tiers ou trois quarts des cas, les femmes qui partaient, et les hommes qui se retrouvaient seuls comme des, comme des, comme des, comme des cons, alors que dans l'imaginaire collectif de la presse féminine, ce sont des pauvres, euh, c'est nous qui partons avec la bonne, avec ci, avec ça. Dans la réalité, c'est toujours elle qui partent. Hein. Ben, je ne voulais plus être administrativement, et aussi vis-à-vis -vis de l'entreprise qu'on avait à ce moment-là, et même de la suite, que maintenant on a plus d'entreprises, on, de les... voilà, on a les chacun, on allait continuer au niveau de, de, de, des entreprises. Il est tellement saoulé de voir que sa parole n'a aucune plus-value, qu'il il entre en, en, en mode combat, enfin combat à lui, c'est-à-dire menton en avant, défiant. Hein. Si je commence à vous regarder comme ça, c'est que j quelque chose de l'ordre de, de l'antagonisme. etc., on ne voulait plus que les deux soient liés, mmh. parce que s'il y en a un qui coule, ça coule l'autre, etc. Mmh. Voilà, il y avait cet aspect-là également. Et aussi l'aspect de se dire... Euh, bah, oui. Donc, je m'autorise à penser que euh, l'autre est bien pratique pour monter les entreprises. Hein. Quelqu'un se reconnaîtra euh, pour monter les entreprises, parce que seul, on n'a pas l'âme entreprenante. Et puis tout à coup, quand on s'en détache, finalement, il faut vite couper les ponts au cas où ils couleraient, alors qu'en réalité, au début, le risque est mutualisé, mais après, le bénéfice doit être individuel. Ça comprend le risque mutualisé de couler ensemble au début parce qu'on ne sait pas faire les démarches. Par contre, quand c'est à flot, on s'en sépare vite au cas où une perte de vitesse, une démotivation ou une dépression de l'autre nous ralentirait. En septembre, octobre, euh, en, pardon, en août septembre, il y a eu vraiment le coup où j'ai dit c'est fini, euh, ça a été euh, compliqué, ambigu, euh, tout ce que vous voulez jusqu'à début euh, novembre, d'où le fait qu'il y en a qui disent mais on comprend pas, vous avez pris un bain avec des sushis, voilà vous avez pris un bain avec de des tout. sushis, etc, enfin déjà un bon. Enfin, je rappelle qu'on est quand même deux, on était ensemble depuis 16 ans, euh, on n'avait ni personne... Euh, 16 ans sur 30, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont mis ensemble au collège ou au lycée, hein, qui ont passé leur, la moitié de leur vie euh, ensemble. Donc en fait, ils n'ont jamais été seuls, ils, ont, ils sont passés de chez leurs parents à euh, chez leurs euh, copines. Quoi. Personne ni lui ni moi... qui est un peu la stratégie du boudin. Hein. C'est toujours ce que font les gens les plus laids, hein. ils se mettent toujours en couple très très vite pour éliminer l'inconnu de l'équation. Hein les petites boules du loto tout en bas de la jarre si profond que la main n'arrivera jamais à les saisir. Eux, par contre, et vous n'avez qu'à le confirmer en pensant à votre entourage et à vos copains de collège-lycée, quand ils s'en trouvent une, hein, ils s'y agrippent comme de la mousse ou du lierre sur le tronc. Quoi. On se fait un bain, un sushi, c'est pas pour ça qu'il s'est passé un truc, à la limite on fait ce qu'on veut. Quoi. Voilà, Même si c'était passé un truc, ce n'est pas le cas, euh, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ouais, là, j'ai un petit doute sur la véracité de ce propos, parce qu'elle euh, elle, elle fait des allusions à une, à une soirée euh, dont elle dit qu'elle n'a pas été câline, tout en tirant sur son décolleté et en se caressant la poitrine. Donc, j'imagine, mais enfin, c'est pas un crime, hein, que comme c'est le cas extrêmement fréquemment, euh, ils se sont procurés une satisfaction mutuelle. Hein. Voilà. Bref, du coup, donc, ben, je vais pas mentir en disant qu'on n'est plus ensemble depuis 9 ans. Et puis, elle enchaîne par « je vais pas mentir ». Alors que si c'était vrai, elle n'en aurait pas éprouvé le besoin. Donc je continue à penser qu'il y a eu... Oh, c'est faux, on est pas ensemble depuis septembre. Je suis obligée de dire que c'est depuis septembre, mais que mmh. ça a été ambigu jusqu'en novembre. Vous bon voyez le, ça, le délire Elle est obligée devant qui Elle est obligée devant celui qu'elle regarde, c'est-à-dire devant nous, devant le spectateur. Elle n'est pas obligée devant lui. Elle est plus en couple avec ses followers qu'avec lui à ce stade. Wow. C'est pour ça un peu l'état d'esprit de mes vidéos etc. Vous avez vu que ça n'allait pas parce qu'en fait, moi... J'ai très mal vécu tout ça, même ça fait des années que ça ne va pas, de toute façon, on va pas se mentir, mais ce que j'ai très mal vécu, en fait, je pense c'est surtout le deuil de la relation, c'est pas... C'est vraiment le deuil de la relation. 16 ans dans la gueule. Vous entendez l'impatience, oui, c'est ça Oui, oui. Allez, dépêche-toi, ton discours est inintéressant. La gueule, ça fait un petit peu tout drôle. La moitié de notre vie, quoi, c'est un choc. Voilà, donc ils confirment qu'ils ont une trentaine d'années, donc ils représentent chacun la moitié de leur vie, ce qui est énorme. On n'y reviendra pas, mais c'est un thème que j'ai déjà abordé à d'innombrables reprises en études de cas. C'est Les pratiquants notamment, ceux qui ont un, un versant religieux très, très ancré au corps et au cœur, ne se rendent pas compte que ces religions ont pour la plupart été écrites à une époque où l'espérance de vie moyenne c'était 35-40 ans. Quoi. Donc c'est sûr que quand tu as 35-40 ans, tu te mets ensemble à 15 ans, tu passes, tu passes 25 ans ensemble aujourd'hui, on vit 80, enfin un peu moins que le Covid. Euh, donc du coup euh, se mettre ensemble à 15 ans ça veut dire euh, potentiellement euh, 65 ans ensemble donc l'échec n'est pas un échec puisque personne ne peut tenir 65 ans ensemble c'est pas le problème de perdre l'amour le problème c'est qu'ensuite l'amour doit se transmuer en un autre sentiment apte à nourrir un projet commun et la plupart de ces gens n'en ont pas euh... enfin en tout cas j'attends de le découvrir comme j'ai dit dans la vidéo un an et me dire, bah en fait, 31, voilà. et c'est vraiment plus l'aspect en fait, l'aspect de l'habitude qui était oui. difficile oui. en fait, tout simplement parce qu'après voilà, tu as rencontré quelqu'un et puis finalement, bah je l'ai accepté. Hein. Ah, vous voyez, j'ai rencontré quelqu'un donc dès qu'elle pense à, à l'union charnelle, elle tire sur son pull pour, pour montrer le décolleté. Vous avez remarqué, c'est inconscient, mais ça veut dire tout à l'heure, j'avais raison, et eh oui, et eh oui, et eh oui, c'est comme ça qu'on fait le travail sérieusement. Euh, maintenant, on a un tic on a ce que Tim Roth dans *Light to Me appellerait une baseline, et pas une base line, c'est que quand il, va, quand il va être question des mots charnels, euh, on sait ce qu'elle va faire, hein. ça, va être, ça va être très simple. Moi, moi, voilà, vous avez vu Adrien qui n'était qui pas bien, etc. C'était le cas, et, euh, quand on a eu nos moments, je précise juste, quand on a des moments de complicité, quand on a des moments où on rigolait, etc. On ne jouait pas un rôle, Adrien et moi, on, on, on, on, on est complices. On l'était, on était complices. On vous voyez comme elle s'est reprise euh, C'est définitivement enterré de son côté. La zone de ressentiment est terminée. Elle est vraiment passée sous les 39. Pour ceux qui ignorent ces chiffres, CF, mes séminaires sur le couple, relation longue 1, relation longue 2, la seule façon de comprendre les relations de type mariage ou union longue, c'est de raisonner par une courbe de niveau d'intérêt. Tout le reste, ce sont des mots, c'est du blabla, c'est de la perte de temps. Une courbe de niveau d'intérêt qui, à la baisse, passe par 51, 49... Puis 41. La signification de ces chiffres, c'est dans mes contenus payants. Du coup, donc oui, moi, j'ai rencontré quelqu'un en septembre. J'ai vu deux fois, mais après j'ai coupé court, voilà, pour être honnête avec vous, parce que mmh. j'ai pas accroché. Euh, et après, j'ai vu quelqu'un, euh, j'ai vu quelqu'un pendant un peu plus d'un mois et demi, donc de début novembre à fin décembre, tout fin décembre, voilà. Ouais. Euh, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à passer ce cap. Euh, à justement me détacher d'Adrien, me détacher de l'image d'Adrien, l'image de, de, de cet Adrien qui a partagé ma vie, la, la moitié de ma vie, etc., au-delà. Oui, parce qu'elle ne peut pas se détacher de quelqu'un dont, dont elle s'est déjà détachée. Donc, en fait, il ne reste que le... Tu comptes les chances qu'il te reste un peu de parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Donc, c'est du sous-sous-sous-cabrel, en fait, ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle est en train de commencer à lui infliger des, des, vraiment des sévices, quoi, des souffrances, puisqu'elle est en train, je, je, je le devine, d'évoquer que l'impact d'une rencontre qu'elle a, à mon avis, eue online, parce que ça, c'est le type de. C'est la génération, c'est le morphotype de gens qui ne se rencontrent qu'en ligne, ils sont inaptes à, à faire des rencontres dans le réel, ils n'ont pas, pas ce courage. Et, et là, j'imagine qu'elle va dire euh, que sa rencontre en ligne l'a bouleversée. Et plus que ces 16 dernières années avec lui, je, je le sens venir. Au-delà de l'Adrien d'aujourd'hui, c'est l'Adrien. Vous voyez, la, la globalité en fait, de tout ce que j'ai vécu oui. avec lui, c'était très compliqué de casser en fait, ça, euh, cette habitude, ce, ce côté rassurant aussi, de se dire... C'est extrêmement vexant et blessant que de, des, qualités, euh, de, des qualités que tu es censé avoir fournies et démontrées, exposées pendant 16 ans, il ne reste qu'être rassurant. C'est-à-dire que tout... Désir, toute fébrilité a disparu. Être rassurant, c'est une insulte. Hein. Ne croyez jamais que c'est un compliment. Euh, la personne qui vous aime est fébrile à votre contact. Quand elle n'est plus fébrile et qu'elle devient rassurée, c'est qu'elle ne vous aime plus. C'est comme quand quelqu'un ne s'inquiète pas pour vous. Quand vous avez un souci et puis que six mois, enfin quelques mois plus tard, vous l'entendez. Ah oh oui, mais je savais que tu allais le résoudre. Je ne m'inquiétais pas pour toi. Ça veut dire qu'il s'en branle. C'est pas un copain. Et c'est pour ça qu'il ne voulait, qu voulait pas arrêter, et que maintenant qu'il est sorti un peu, qu'il n'a pas eu le choix de sortir de ça, ben, il se rend compte. Il n'a pas eu le choix de sortir de ça, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que je, je l'ai expulsé, Manu Militari, de ma vie. Et on voit bien, avec ce, ce geste, elle l'a poussé au dehors, en fait. Que oui, effectivement, c'était toxique, et qu'il ben, y a des choses qui n'allaient pas, et... Qu'est-ce que ça veut dire, toxique Toxique, ça ne veut rien dire. To toxique, euh, intoxiquer quelqu'un il y a un péril mortel. Là, il n'y a pas de péril mortel, il y a un désamour. Hein, quand, toujours Art Mingo, nous nous désaimerons euh, chaque jour. Et voilà, ils se sont désaimés chaque jour. Et il n'y a rien de toxique, en fait. Ça, c'est encore du champ lexical de la victime complaisante néo-féministe. Hein. Patriarcat, euh, relations toxiques, y a rien, ce mec-là est tout sauf toxique. Ce mec-là, ça se voit, ce n'est pas un camé drogué violent qui a fait de la tôle. C'est un nounours. Désolé de t'interrompre, mais oui, comme tu dit en fait... Euh... Désolé de t'interrompre, en plus il, il s'excuse. cest qu'elle est en train de le malmener symboliquement, et non seulement il n'a pas le, le, la dose de H derrière pour répondre, et imaginons que je, je, je, pas, je devienne fou, je perde la raison et je le fasse, est-ce que vous imaginez une femme me faire ça à l'antenne Et moi à côté, euh, m'excuser de lui prendre la parole pour apporter une précision. Je, je, je suis prêt à parier, comme dirait Jean Covici, toutes mes économies C'est ce n'est pas prêt de se produire. Hein. Octobre, fin octobre pour moi c'était une évidence parce que... Et toi des... tu as commencé à rencontrer des Là, gens Là j'ai commencé à partir de... Ouais. Rencontrer des gens, hein, toujours euh, euphémiser la réalité. Euh, rencontrer des gens ça veut dire quoi C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est... Enfin c'est un écueil contre lequel je vous mets en garde depuis des années, c'est le, le syndrome de la bulle ou ce que j'appelle dans, dans mon deuxième livre euh, la force centripète qui te rattache au, au, au divan. Euh, D'abord, on n'est jamais censé s'interdire de rencontrer des gens, on est censé s'interdire de transgresser le contrat de couple. Transgresser le contrat de couple, ça veut dire avoir des relations sexuelles ou amoureuses avec d'autres personnes en général, pour la plupart des gens. Soit ils parlent vraiment d'une bulle sociale qu'ils ont totalement omis eux pendant 16 ans, soit ils parlent de déité, c'est-à-dire d'avoir de, des rencarts et des plans cul. Dans ce cas-là, il faut le dire, et selon moi, c'est la deuxième option, mais c'est toujours... Cette façon de se politiquement correct, cette façon d'euphémiser la réalité. Mi-novembre, début novembre, mi-novembre, là je me suis vraiment posé, je me suis dit il faut que je n'aie pas forcément rencontrer la bonne personne, mais discuter avec des gens, rencontrer des gens, etc. Et lui, comme il est F, en fait, au lieu de, au lieu de, de balayer d'un verre de main ce qui au bout de 16 ans et X années de séparation mentale devrait être possible en disant non, on n'a pas rencontré des gens, euh, on s'est inscrit à un site de rencontre pour faire des rencontres légères, c'est ça la réalité. Et c'est pas grossier de le dire. Mais non, mais il continue dans cette espèce d'euphémisme ridicule. Euh, c'est aussi laid que aller voir quelqu'un. Tu as sélectionné tes meilleurs profils pour aller essayer de baiser des followers si tu en as, ou euh, des, des meufs sur, ou des inconnus sur un site de rencontre. Ça, la... Arrêtons d'euphémiser, hein. c'est toujours euh, insupportable. L'euphémisme est vulgaire, tandis que dire la réalité c'est grossier, mais ça n'est pas vulgaire. Hein. Quand Pierre Bénichou dit comment elle s'appelle cette fille, je l'ai niqué, c'est grossier, mais ça n'est pas vulgaire. C'est beaucoup moins vulgaire que eux deux qui disent « j'ai rencontré des gens ». Ce qui est qu le cas, hein, j'ai vu euh, deux trois personnes, tout au plus, et... Euh, et... Tout au plus, parce que tu n'as pas pu plus, en fait. Euh... Et en fait, j'ai commencé à me détacher petit à petit, et j'ai dit dans ma vidéo, j'ai pris une là j'ai un coup de conscience vis-à-vis -vis de notre cure et tout, parce que Maëva, comme moi, avons des choses à nous reprocher mutuellement, des choses quand même assez costauds, et, euh, et puis... Ah, c'est étonnant qu'elle laisse passer ça, selon moi, ça ne tiendra que quelques secondes ou quelques minutes, elle va lui remettre dans la gueule, ça. Il a taclé, mais il a taclé bas, il n'a pas taclé au genou, il a taclé au niveau du ballon, donc l'arbitre n'a pas sifflé faute, mais elle l'a quand même senti passer, et je, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais elle va lui remettre dans la gueule en fait, euh, comme ça, euh, ouais. Là, là c'est tiré, tiré sur la longueur ouais. et tout, ça n'avait ça aucun sens en fait, ouais. ça n'avait aucun sens, ni Adrien et moi, euh, n'étions heureux finalement, hein. donc euh, bon moi j'en parlais quand même beaucoup plus souvent, euh, j'ai eu beaucoup des, des, des gros coups de euh, faut qu'on arrête, faut qu'on arrête, euh, etc, ouais. Adrien était plus en optique, non non on continue, on continue, mais voilà. Oui, euh, euh, séparation asymétrique comme toutes les séparations, ce que je vous dis depuis 15 ans. C'est toujours l'un qui veut plus que l'autre. Et les deux sont retenus. Euh, généralement, et ils le font passer par, pour une forme de tendresse ou d'affection, etc. C'est généralement pas du tout ça. C'est une peur de l'après. C'est « je n'ai pas goûté au monde du célibat, je ne sais pas subvenir à mes propres besoins, je, je ne sais pas changer une ampoule, je ne sais pas cuisiner. Comment vais-je survivre ?» la, la, Le pragmatisme, c'est ça, hein, mais on ne le, le dit jamais, évidemment. Voilà. Donc du coup... On va changer la batterie parce qu'il n'y a plus de batterie, <rire> on revient. Voilà, c'est bon, c'est changé. Non parce que Ça va nous couper au milieu d'une phrase, donc, donc voilà. J'aime bien le « on », en fait, c'est lui qui va changer la batterie. Hein, on l'a deviné, hein, c'est lui qui s'est penché sur la batterie. Donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'était toxique, de toute façon. Donc, c'était toxique. Euh... Donc, lui, il accepte cette définition de toxique. Hein, c'est vraiment une femmelette. Hein, donc, euh, il est complètement sous perfusion. Euh, L'altération d'un vocabulaire est un signe de tomber amoureux. Hein, quand vous prenez les mots de, de quelqu'un, c'est que vous l'aimez. Hein. Euh, c'est comme quand mes haters me chient dessus avec mes propres mots, c'est que vous êtes des amoureux transis. Sinon, vous auriez un propre vocabulaire, vous n'aurez pas besoin d'emprunter le mien. Euh, Peut-être que je le voyais plus qu'Adrien, que c'était toxique, c'est possible. Oui, mais je me dans euh, face oui, oui, oui, bah ben, euh, clairement. Bon, au moins, il avoue, hein, faute à vous est à moitié pardonnée, il avoue, s'être voilé la face, l'hétéro-binaire de base, le gros bêta, n'a aucun intérêt pour la psychologie. N'a aucun intérêt pour les sentiments et il ne s'y penche que quand ça cesse de fonctionner. Donc ce qu'il appelle se voiler la face, c'est en fait se désintéresser. Il était au courant que bah, pour l'instant je vivais avec Adrien, euh, il était au courant des conflits, des tensions, de ma chaîne YouTube, de tout. Il est au courant de tout, de tout. Euh, je n'ai pas envie d'expliquer de, de, de, le pourquoi du comment ça s'est arrêté. Euh, ça m'a fait beaucoup de mal. Elle avait le corps ouvert aux rives adultères, Art Mango. Beaucoup, beaucoup de mal. Euh, je dirais même que depuis, ils me sont vidés, en fait, mais vraiment. Et je ne suis pas responsable. Et Adrien n'est pas responsable. Et j'ai dû faire une story pour dire, arrêtez d'envoyer des messages à, à Adrien, euh, parce que je mets des, des, des messages. Cette violence qu'il est en train de se prendre dans la gueule, j'espère, les chatons, que vous la comprenez, que vous la décodez et que vous la sentez. Elle est en train de le, de le torturer. C'est une torture que d'entendre l'être que tu as aimé et que tu continues d'aimer, te dire qu'elle souffre d'un autre et pas de toi. Car la moindre des récompenses que tu attendrais, c'est qu'au moins tes 16 ans les marquaient au point qu'elle ne puisse se défaire de ton empreinte. Et là, elle est en train de dire qu'elle souffre d'une micro-séparation d'un type qu'elle a vu deux mois plus que de toi pendant 16 ans. Des messages un peu tristes en story, des, des chansons d'amour, des, des trucs comme ça. Et, euh... et lui, ce con, s'enorgueillit de ne pas être à l'origine de cette souffrance. Il s'enorgueillit de sa propre inaptitude à Avoir marqué quelqu'un. Il est totalement, comme disait Feu Alain Valtériot, euh, à qui nous, que nous saluons là où il est maintenant. Euh, Je renvoie à ma conférence organisée en commun avec lui sur la psyrose, c'est-à-dire l'influence le, néfaste de la psychologie sucre d'orge, vanillée à l'eau de rose, psychologie à l'eau de rose, psyrose. Euh, Cet homme est totalement psyrosé, hein, il est malade. Hein. Et euh, c'est pas Adrien qui est concerné. Voilà, mmh. j'aurais peut-être dû préciser, je l'ai précisé après coup, mais euh, c'était pour lui, voilà. Et, et j'ai encore du mal à m'en remettre, hein, ça c'est sûr, euh, mmh. ça me fait beaucoup de mal encore maintenant. Euh, bon, bah, j'avance, hein, mais euh, euh, j'ai vécu, mmh. vécu quelque chose de très fort pendant ces presque deux mois, et euh, c'est très... Si tu as un minimum d'empathie, tu n'infliges jamais ça à quelqu'un. À, à ma connaissance, je suis pourtant un homme, je n'ai jamais infligé ça à quelqu'un, je ne le ferai pas. Lui rub in your face, lui, lui frotter à la figure les sanglots de quelque chose qui lui a succédé et qui est infiniment plus bref et qui va être un, un divertissement, et lui dire je ne te regrette pas, je regrette ce coup de kekette de, de Tinder, c'est d'une violence et, et, et c'est le, le genre féminin qui se veut le chantre de l'empathie et de la bienveillance qui fait ça. C'est très compliqué d'en sortir. Voilà. Du coup, euh, bah depuis, euh, bah je sors pas avec quelqu'un. <rire> J'ai fait des sorties. Hein. Là, je, je, je fréquente quelqu'un, ça fait cinq fois que je le vois, ou quatre, cinq fois que je le vois, je l'envoie demain, voilà, mais je suis pas en couple avec lui. Voilà, ça se passe bien pour l'instant, j'ai pas envie de parler à 36 000 personnes à la fois, j'ai pas envie d'avoir de, de, de, 20, conversa 20 conversations à la fois, de voir... Euh... En fait, cette meuf n'est jamais seule. Hein. J'espère Je, qu'ils aborderont le thème de la solitude. Euh, elle passe d'une relation de 16 ans à des gens rencontrés sur Tinder, et j'ai toujours dit, vous, vous en êtes témoin, on va sur les sites de rencontre, pas pour en rencontrer un autre, mais pour oublier le précédent. Donc elle y est allée, confirmation de tonton Stéphane, pour oublier... Euh, le nounours en, en t-shirt noir. Quelqu'un l'a bien prise, l'a fait le jouir et l'a marquée, et maintenant, elle y retourne pour oublier euh, le mec qui l'a fait jouir. Et si celui-ci arrive à cranter, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas, elle y retournera pour oublier le, le, le précédent. Hein. Euh, voilà. Du coup, euh, bah Adrien, lui, bah, depuis trois semaines, euh, voilà, euh, a rencontré quelqu'un. Mais pris une lac. Il s'est pris c'est bon, ça, hein. ouais, c'est ça. Aussi, euh... Gifle de la réalité, vous voyez, hein, c'est que même quand on l'ignore, euh, elle survient néanmoins. Hein, ils, se, ils se prennent des claques et c'est pas de tonton Stéphane, c'est du réel. C'est euh, coups de foudre, etc. Mmh. Et franchement, je vous le dis, je suis très contente qu'il ait trouvé quelqu'un parce que franchement, c'était compliqué. La main sur l'épaule, c'est le chien que tu t'apprêtes à abandonner en forêt. C'était compliqué pour lui, c'était compliqué pour moi. Euh, et, et, c'était difficile pour lui de me voir avec quelqu'un alors qu'il n'y avait personne. Alors ah, vous voyez, elle parle de le voir avec quelqu'un, donc être dans la position du, du, du voyeur, et hein, encore une fois, toujours le, le décolleté. Tonton Stéphane, il l'a vu au bout de trois minutes hein. Il y avait personne, c est, c est, voilà, il y avait cet aspect-là aussi de ne du... de, de pas oui. avancer, de, pas, de se dire je ne retrouverai personne, etc. Euh, voilà, compliqué. À Âge mental, 14 ans. Hein. Enfin, je ne retrouverai personne à 31 ans. Euh... Ces gens, ce sont des adolescents, ils ne sont pas finis, hein. c'est ridicule. Je ne pas je je retrouvais personne, c'est que j'avais même plus envie de rien. et dit, Comme j'ai dit à des amis et tout, j'ai dit « mais en fait, je vais me fermer totalement, je vais devenir un, un, un mur ». C'est un peu ce que je me dis là. Ouais, bah tu vois. Bah, <rire> tu vois je suis un peu dans cet état d'esprit, je me sens vidé, je ne ressens plus rien. Je... Mm. Et c'est ce que j'ai dit à, à des amis et tout, j'ai dit « en fait, je ne ressens plus rien, ça m'a vidé. Mm. » Non, ce n'est pas toi qui t'es vidé. C'est ton amende de moi qui s'est bien vidée dans toi et sur toi, à mon avis. J'ai plus envie, j'ai plus rien envie. Ça m'a vidée en fait. Et ça et ça, ça fait mal. Je me prends deux ruptures dans la gueule en quatre mois. <rire> tu vois ça, ouais, ça, Elle, ça plus plus plus... Plus... Elle met sur le même plan 16 ans et deux mois. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a... Il y en a un qui est un peu plus performant que l'autre, si vous voulez. Oui. Ça s'était bien parti, en plus il adorait les, il adorait les enfants en règle générale. Oui. Il les a vus en plus aussi, ça s'est super bien passé. Il y, a, il y, a, il y avait mmh. tout qui marchait, mais suis... ouais. Ouais, bon, après, voilà. euh, il y avait coup... rien qui marchait, tu ne connais pas quelqu'un au, au bout de deux mois. Et euh, il y a des hommes qui ont un niveau d'exigence. Donc le nounours à côté, il te considérait comme son le maximum de ce qu'il qu pouvait atteindre dans la vie, et il continue il ben, y a des hommes qui ont des objectifs plus, plus élevés, qui veulent peut-être quelqu'un de plus cultivé, ou avec un, un meilleur parcours professionnel, avec un meilleur CV, ou peut-être plus de sensualité, ou plus de charme. Et euh, tu n'étais peut-être pas au niveau, mais en fait, c'est une, une hypothèse qui n'arrive qui jamais dans la bouche des, des femmes. Euh, euh, je, elles n'ont jamais été quittées parce qu'elles ne sont pas au niveau, c'est toujours euh, une infortune. Non, parfois on n'est pas au niveau. Moi également, Enfin, tout le monde peut être, ne peut pas être au niveau. Ça dépend de en face de qui. Donc Adrien est avec quelqu'un actuellement, si vous n'êtes pas au courant, ça se passe super bien. Je n'ai pas de euh, Non, oui, parce qu'il y a des gens qui me disent oh, « c'est pour ça que vous êtes séparés » parce qu'en fait, on ne vous l'a pas annoncé tout de suite. Mais nous, ça fait depuis septembre, euh, août qu'on qu mmh. est dans cette situation, donc les choses sont bien claires. Donc euh, moi, euh, quand j'allais voir... Euh, euh, Quelqu'un en septembre où là, euh, la relation et tout, on était déjà séparés. Adrien quand il allait voir des, des, des, des, des nanas et puis qu'il avec, avec celle actuelle, il ne va pas tromper non plus. <rire> c'est juste que vous venez de l'apprendre. Donc forcément pour vous. Il vient d'avouer ce cuck car c'est un keuk, euh, ce candole. Le terme de candole a été inventé par votre serviteur en, en décembre 2017 pour traduire l'anglais cuck. Il vient d'avouer qu'en fait, il n'avait même pas conclu. C'est vraiment un candole de première. Heureusement pour vous, c'est waouh, on vient de la prendre, il a quelqu'un, machin et tout. Mais en fait, les gens, on ça en fait tu, tu lâches tu lâches Maëva, qui n'a jamais connu personne d'autre que toi, tu la, lâches, tu, tu la lâches toute seule. Je fais non, non, non. Et là, vous, là qui, qui vient, quand, il dit, quand il dit les gens, il ne fait pas le travail. Ça, ce sont probablement ses followers femmes qui lui reprochent, évidemment, double éthique, d'abandonner sa copine, quand en fait, c'est sa copine qui l'abandonne et qui le torture. Ouais. Voilà, donc euh, non, non, non, il n'y a pas eu de ce mmh. genre de choses. Avançons un petit peu. Les euh, je reprends la main. Les, euh, les montages vidéo, je reprends la main parce qu'effectivement bah, déjà on vivra plus ensemble. Et puis que, puis bah, je... bref, euh, en gros, euh, ma chaîne, bah, je, je, je reprends les, les choses en main. Parce que de toute façon, on ne vit plus ensemble. Donc je ne vois pas comment il peut faire mes montages. Mais je fais monter mes vidéos. Là, pour l'instant, c'était un gain de temps, etc. Puis il était payé. J'avais deviné en fait, que c'était lui qui s'occupait de la technique. Puisque dès qu'elle a dit batterie, il a sauté dessus. Donc on confirme maintenant qu'ils avaient une chaîne commune. Ce que j'ignore, encore une fois, je ne veux pas le savoir. C'est lui qui montait. Et euh, pour ce... Décharger du poids mental de, de tout faire faire par son, par son cum, euh, il était payé. Alors moi, je dis, je dis un truc très simple. Euh, quand, en couple, vous avez besoin d'échanger de l'argent, il y a un problème. Euh, en couple, il y a un échange de, de temps, d'énergie, d'investissement, de cadeaux, de travail, de ce que vous voulez. Normalement il n'y a pas de fiche de paye. Quand vous commencez à vous payer, euh, euh, ça veut dire que vous ne donnez pas autre chose. Hein. L'argent tient lieu de ce que vous auriez dû donner. Donc, il était payé, ça veut dire elle le payait, donc en lui donnant de l'argent, elle s'abstenait de lui donner quoi Je, je n'en sais rien, je, je ne les suis pas, je ne les follow pas, il faudrait chercher. Pour le faire. Parce que les gens, ils sont là, oui, Adrien, euh, il te fait l'email, il te fait le montage et tout, oh, et il payé. Hein donc, euh, était payé. Donc, c'était pas gratuit. Donc, il euh, faut se calmer. Donc, euh, bah, forcément, du coup, bah... Je reprends les, les, la main là-dessus. Oui, donc elle reprend, on a bien compris. Hein, donc euh, ça, c'est toujours euh, logique de F en couple. Hein. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à nous est à moi aussi quand on se sépare. Hein. C'est toujours la logique de la division du, du, du capital euh, mobilier et immobilier. Hein. C'est à nous deux pendant qu'on est ensemble, mais quand on se sépare, c'est à moi. Pour Gostanos, parce qu'on nous demande aussi, pour Ghost Nos, Bon. Euh, Gostanos, euh, j'ignore ce que c'est. Euh, on devait faire une enquête et quelques jours, euh, il l'a annulé la veille. Ben, vu l'ambiance, vu ouais. Oui, c'est du goût. Ouais, ben, euh, du coup... Euh... Où ils vont se fighter Et du coup, il euh, bah, y a une enquête qu'on Annuler la veille, ça ne se fait pas. Donc, euh, c'est le problème de mixer relations professionnelles et personnelles. Professionnellement, tu n'annules pas la veille pour aucun prétexte. Hein. Je l'ai déjà dit à des auroras, à des femmes. Je le dis également à un homme, pareil. Hein, euh, je n'ai pas de double éthique, moi. Donc, c'est très puéril. Mais ça s'explique évidemment parce que... Euh, leur relation est entachée d'un sac de, de, de, de tout un tas de pathos, évidemment. On aurait pu faire qu'on n'a pas fait, et... mais à l'avenir, donc euh, Gosélas, ça continue. Ouais. C'est là qui posait la question, justement. Moi, ce que vous gueule, ou pas Moi, j'ai dit à ma que je voulais en faire des solos et tout. Tu as part quand même je veux faire des ça ou tu veux pas Non, bah non. J'ignore de ce dont il parle. J'imagine que c'est une production visuelle en commun. Je vais faire les enquêtes aussi. Euh, je vois pourquoi tu prendrais la main sur cette chaîne. Non, je suis pas d'accord. Mais si. je vais une nouvelle chaîne. Bah ouvre ah, une nouvelle chaîne. Bah ouvre une nouvelle chaîne. Bref. Donc, ils ne se disputent pas sur les enfants, pas encore. Mais par contre, ils se disputent évidemment sur la chaîne. Donc, en fait, la chaîne est un enfant symbolique et euh, dont, dont chacun veut s'attribuer la, la, la parenté et la gestion, hein, c'était prévisible. Du coup, donc euh, oui, euh, quand moi je suis ouverte, hein, quand Adrien voudra reprendre les enquêtes, il y aura de nouveau des enquêtes. Voilà. En gros. Après les ghosts, ça va contre. Bah là, c'est un peu compliqué. Là, tout de suite, euh, c'est un tu petit peu compliqué. Tu fermes ton côté à t'es C'est un peu compliqué. <rire> non, non, t'es le bienvenu, c'est toi qui es fermé. <rire> voilà. Donc, euh, voilà pour, pour répondre vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça. Donc, euh, les ghosts, je... Donc, vous avez remarqué hein, toujours cette, cette logique extrêmement féminine en cas de conflit. Ma porte est ouverte. Tu es le bienvenu, ma porte est ouverte. Hein, es ouverte Sous-entendu, si à la fin ça n'advient pas, ça sera ta faute. Hein. Elle dit en public. Je ne refuse pas. Hein, Sous-entendu, si, si, si votre produit n'arrive pas, ça sera de sa faute à lui. Vous aurez entendu que je n'ai pas refusé. Hein. Et à partir de lundi, enfin, on est dimanche. À partir de ce soir, vous aurez plus de vidéos en commun, plus rien du tout. J'ai dit à Maeva que je ne voulais plus apparaître sur sa chaîne YouTube ni dans ses réseaux ou quoi que ce soit. Tu je, je, je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle me mentionne dans ses stories ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. je J'assume totalement. Je veux plus tout ce bordel qu'on a foutu là que j'ai mis, hein, que t'as mis aussi. C'est c'est conflit interposé. Et, euh, et puis voilà, vous suivez l'un ou l'autre. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. De toute façon, c'est YouTube. Hein, vous pouvez vous abonner à cette ah, chaîne. Ah non, on ne pas partie ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Hein, si, le, si euh... mon contenu vous plaît, vous le suivez. Si Maeva vous plaît, vous la suivez. Voilà. Maintenant... Je, ça, ça serait intéressant, je ne le ferai pas parce que j'en ai rien à foutre de ces gens, mais ça serait intéressant de voir le, la répartition de leur audience, un petit peu qui va suivre qui. Euh, je, je suis à peu près convaincu, je parierais une somme non nulle sur le fait que les femmes euh, vont principalement la suivre. Hein. Il ne va récupérer aucune des, des followers euh, féminines. Hein. Je pense qu'elle va, va récupérer deux tiers de l'audience et lui un tiers, mais vous me direz si vous les connaissez. Après, on fait les choix qu'on a envie de faire, ça nous regarde et puis... Euh... Il faut qu'on limite tous les deux le maximum de sources de conflits, et puis voilà. C'est ça. Parce qu'on dire que là... Ouais, euh... ah, c'est un peu la claque là. <rire> ah, j'ai, bah, j'ai bon, là... jamais été comme ça en hein, tout Non, ça. non, je ne jamais été. comme ça. Non, non je t'ai jamais parlé C'est ce comme que j'ai dit euh... Non, tu jamais parlé comme ça. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai dit euh... Donc là, que sous-entendent-ils Que monsieur vient d'exploser. On ne sait pas s'il a explosé là, hors antenne, ou dans les semaines qui, dans les jours ou les semaines qui précédaient. Et qu'est-ce que je vous dis depuis des années dans ma logique du timide, hein, euh, et réécouter mes études de cas sur les timides, le timide est quelqu'un qui stocke jusqu'à explosion, il ne s'est jamais communiqué au bon moment. Hein. Il en dit trop ou pas assez, généralement pas assez, et quand ça explose, ça survient quand l'autre est déjà passé à autre chose. Hein. Donc là, manifestement, c'est exactement ça. Euh, à Marion, j'ai dit là, euh, depuis trois semaines, euh, je ne le connais pas. Voilà, trois semaines. Hein. J'ai dit quelques jours ou quelques semaines, trois semaines. Je ne sais pas qui c'est. Bah je sais Je dit, j'ai toutes les mots, Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, je trouve ça... Il a encaissé pendant 16 ans, et ça remonte à la fin. Ce qui est vraiment la définition du pleutre et du lâche, et du timide, malheureusement. Il engrange pendant 16 ans, et je pense que là, hors antenne, il doit être extrêmement méchant et acerbe avec elle. Effectivement. Je... Là, il est tout doux et tout mou, parce qu'il est sous le feu des, des, des, des followers, allitération F, le feu des followers, mais je pense qu'il doit être abject euh, dans l'instant, et c'est le, le pendant inversé de sa, de sa tolérance exagérée. Hein. Les, les, les bienveillants, les tolérants exagérés sont comme les bienveillants exagérés, euh, quand la poubelle est pleine, ça verse dans l'abject. C'est pas le bon moment, c'est bon ah oui, ouais, un contre-productif, ça a créé une guerre inutile, à part euh, bousiller une relation qui pourrait continuer euh, sans ambiguïté et sainement, bah, je vois pas l'intérêt. Ah, c'est mon point de vue. a trop de, de, de trucs truc qui me plaisent pas. Ouais, mais c'est comme ça moi aussi. Et si je te faisais misère, comme faisait misère, bah, ça finirait oui, comme tous les couples qui se foutent en l'air <rire> à, à se créer des guerres et ouais. compagnie. Et ça serait comme les stories de l'autre jour, tous les jours. Moi, j'ai pas envie de ça. Non hein. non plus. Bah, voilà, donc là, je te l'ai dit. La tu l'animosité envers moi, tout ce que tu peux me reprocher, etc. Toi, ça fait des années que tu l'exagères. Non. L'animosité. Il vient de le dire. Le ressentiment, elle l'a créé pendant des années. Lui, étant un homme hétérobinaire de base et ne s'intéressant probablement jamais à mes contenus et euh, elle elle l'a fait de façon méthodique progressive graduelle et lui évidemment c'était 0 0 0 0 et tout à coup ça explose de façon euh, totalement non coordonnée et non maîtrisée et ça doit être très facile très difficile à vivre pour pour, pour les deux euh, non pas comme tu Dès pas veut, pas veut, Oui voilà si mais pas ça au quotidien, oui, etc. Je veux, je veux pas, non, non. Et ah. par contre, moi, la que moi j'ai gardée et tout ça, parce que comme je l'ai dit, hein, j'ai dit en story, vous l'avez vu, j'ai dit moi, je, je pense que je vivais pour Myva. C'était pas, pas simple ni pour toi du coup. Non, et même. Oui, ben ça c'est la phrase d'Oscar Wilde. Là, il, enfin, il vient, il vient d'avouer que le mec c'était, c'était un, un coquillage sur un sur un rocher ou de la la moisissure sur un arbre. C'est la phrase d'Oscar Wilde. Vivre à deux, c'est ne faire qu'un, mais lequel Et là, manifestement, il vient de répondre. Et même... Plusieurs à lui dire d'arrêter de faire ça, hein. mmh. euh, il voulait plus rien faire euh, sans moi. Euh, dès que je il s'inquiétait mmh. euh, pour ce qui se passait à la maison, etc. C'était mmh. bah, malsain. Hein. Ouais. Et... La caricature, la caricature de l'erreur du couple, quoi. Ce, ce, ce, ce, ce couple de gens terrorisés à l'idée d'être des individus, d'être des atomes et qui ne fonctionnent qu'en molécules. Mmh. Ouais, enfin, c'est pas, pas comme ça, Adrien, on fait pas ça. Marron. Bah, je fais, bah, si je suis énervé, je suis énervé, je vais pas le oh, cacher. Bah, écoute, une relation, c'est cool. C'est bah, bah, cool. pas bousiller une relation, c'est que de toute façon, mal. on est <rire> ouais, chacun notre vie, chacun sur son côté, et puis c'est tout. Ok. Voilà, voilà, on va clôturer cette vidéo. Très, très immature. Ils sont d'une immense. C'est assez effrayant. Hein. Au vu des enjeux et du contexte et de la façon dont la société se tend, hein, ça fait des années que je vous le dis, elle se tend économiquement, elle se tend sanitairement, euh, elle se tend politiquement, elle se tend au niveau de la censure. Euh, des gens de 30 ans avec le développement mental d'enfants de 13 qui ne savent ni gérer un conflit, ni garder leur intimité pour eux-mêmes, ni comprendre les, les mécaniques psychosociologiques de base qui s'enclenchent euh, et, qui, et qui cèdent comme ça à leur, à leur plus grande pente, quand, quand ils auront à, à, à gagner leur pain à la sueur de leur front, c'est-à-dire pas en faisant des vidéos sur YouTube, mais à produire un contenu sérieux, je pense qu'il restera plus grand monde. On va leur réexpliquer ce soir oui. avant que tu partes, soit qu'ils aient bien compris, libye elle a 9 ans, elle a très bien compris, mais les autres, je suis pas sûre. Enfin, je suis pas ouais, sûre. Euh, qui... on, on leur dit, mais ça n'a pas été... Tes visuels jusque-là, vous voyez C'est du blabla, oui, voilà. on a un appartement, oui, on l'a. Ouais, mais ils n'ont jamais vu l'appart, ils ne savent pas ce que c'est, ils, bah, a... ils, ils ne comprennent le... pas que, es... que tu pars, que je pars. Voilà. que... Ça fait quelques mois qu'ils voient que tu sors, que je sors. Bien bah, sûr bah, là, y a pas de... Bien il sûr On leur dit pourquoi, hein. on n'est pas. Oui, oui ah, pas bah, bien sûr, bien sûr. Mais, mais euh... Euh, là, ça va mmh. vraiment avoir le quotidien où, bah non, pendant une semaine, c'est soit papa, soit maman. Mmh. Et il n'y a pas de Adrien, il va venir faire de l'arbre tous les jours parce que Maïva ne veut pas se lever ou quoi que ce soit, c'est sa semaine, elle gère. Adrien, c'est lui Adrien J'ai je, je même retenu son prénom tellement il est transparent. Adrien va venir faire le larbin. Je répète, hein, je cite. Hein. Adrien va venir faire le larbin parce que Maëva veut pas se lever. Vous avez entendu ça Je, je rêve Je rêve ou j'ai entendu ce que j'ai entendu Et il y a pas de Adrien, il va venir faire le larbin tous les jours parce que Maëva veut pas se lever ou quoi que ce soit. C'est cette semaine, elle Parce que les gens commencent à dire Ouais, machin, elle va taper tous les matins pour aller amener les enfants oh, hein, je, <rire> Donc le mec vient de révéler complètement, de façon débonnaire, un autre secret abject et totalement misogyne, hein, c'est pas moi, c'est la réalité, qui est qu'en fait, le mec, en plus d'être une loque, une moule et un... et je sais pas quoi, euh, il faisait le larbin de la meuf qui voulait pas se lever, en fait. C'est glauquissime C'est... La, la réalité... ces gens ne se rendent pas compte qu'il donne plus que de l'eau à mon moulin, il donne de l'eau, du vent, du grain, euh, c'est un turbo, quoi. Elle a utilisé la lâcheté, la pleutrerie et la veulerie de son mec, jusqu'à le gerber et, le, et lui substituer un, un mal dominant. Et lui, non seulement il ne comprend pas, mais en plus il s'enorgueillit de micro-victoires qui n'en sont pas. Je ne serai plus le larbin C'est synchronisation des semaines à la base c'était moi la semaine prochaine qui devait euh, du coup être là à la maison avec les enfants mais j'ai demandé à Maïva si c'était possible d'alterner les semaines et tout ça pour moi me coordonner du coup avec et... et... Mais ils viennent de se séparer et ils sont déjà en couple enfin, ces gens ne comprennent pas que l'atome le, le, le, le, c'est-à-dire l'élément universel autour duquel s'articule la vie l'atome ça veut dire étymologiquement la plus petite particule non scindable c'est l'unité. Hein, une unité, un atome. En italien, quand on dit un petit moment, c'est un attimo, ça vient de atome également. C'est ce qui est non scindable. C'est comme, comme ça que les choses existent. Si tu es toujours en groupe, si tu es toujours en couple ou en troupe ou en ce que tu veux, euh, tu n'es pas fonctionnel. Non, apprenez à fonctionner seul. Sinon, vos choix de couple seront toujours dobés comme vous. Donc, euh, bah, évidemment que j'accepte qu'ils choisissent la semaine qu'ils veulent. Mais ils pas à me changer toutes les trois semaines, quoi Ah je me changerais <rire> toutes les Voilà, et puis euh, le jour, si moi je rencontre quelqu'un qui a un enfant avec ses des synchros bah... bah on s'organise un voilà. sur deux... Ah, synchro pas synchro. Bah, bah, à ce moment-là, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Et la personne que je fréquente n'a pas d'enfant. Euh, la question se pose encore moins. Encore Comment ça, pas encore <rire> Ah non, non, non <rire> Non, non, non. Voilà, voilà T'as dit dans... J'ai pas vu ton live, mais apparemment t'as dit que tu... Ne... Je peux pas dire dans 5 ouais. ans euh, où bah, je ça, suis avec qui... Ça, c'est euh... drôle, parce que Maëva. Bah, il a tellement la conception du couple du boudin qui n'a pas le choix et qui s'arrime à, à la barque comme une, je dis, comme une moule, comme une algue, que lui, il arrive à penser cinq ans à l'avance, alors qu'elle, elle l'a elle vu cinq fois, elle sait très bien que c'est un type de passage. Mais dans sa conception à lui, il n'y a pas de genre de passage, tu comprends C'est... mec, mec, mec, mec... Euh, T'es presque, presque autant une synthèse que Thomas Messia, hein, vous, vous disputez le rôle, hein. Pareil, j'ai dit de toute façon, euh, tu vas avoir un enfant peut-être plus tard. Elle m'a dit non, jamais la vie. J'arrête de dire ça, tu sais pas, tu changeras d'avis. Tu sais pas, tu sais pas, Non, <rire> tu sais pas non plus. Non, je sais pas, mais tu peux ah, Là, Tout de suite, tu me dis euh, bah non, non j'en peux pas, suite, mais, bien mais bien sûr que non. Et mais non, je ne regrette ah, pas non, non. la vasectomie Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui m'ont dit hein, machin. Je, je ne la regrette absolument pas. Donc, il s'est fait vasectomiser, bah ça m'étonne pas. C'est bah, la suite logique. De toute façon, la n'est pas. Euh, bah, dans ton cas, c'est un peu compliqué. Non, ouais, bah... ou le scud conventionnel. <rire> la conception n'est pas conventionnelle, mais euh, c'est même pas le débat ou quoi que ce soit. Mais euh, pour dire que non, je ne pas. Bon, bah voilà, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour. C'est bon, c'est fait. Voilà. Ouais. Mmh. Je voulais pas la faire. Et m'a dit ce matin, dit on la fait. J'ai dit, dit, dit euh, non, mais enfin, ça fait plusieurs fois que je viens. Bah, pratiquement tous les jours, en fait. Que je viens vers lui, je lui dis on fait la vidéo Non, non. Ah, le pauvre, il dit on fait l'amour Ah non, non, on fait la vidéo. Les deux premières syllabes l'ont induit en erreur. Bah, j'ai dit bah tant pis, moi je la tourne aujourd'hui, tant pis, hein. c'est bon. Puis il m'a dit non, non, bah faut je... fait il a changé d'avis une heure après. Il change tout le temps d'avis, quoi. Le mec, c'est un sens giratoire. Voilà, pourquoi on l'a fait tous les deux Mais à la base, je me ai dit bah moi je la tourne aujourd'hui, stop, quoi. Voilà, voilà. Donc comme j'ai dit, je te le dis depuis des mois, je te souhaite être heureuse et fais ce qui te rend heureuse. Surtout ah là là, quelle plus-value, ça vraiment, euh, il y a des mots, alors je ne suis pas très religion euh, orientaliste, mais par contre, quand elles disent ces religions-là, qu'il y a des fois où le silence est préférable aux mots, je pense que là, ça en était une. Fais ce qui te rend heureuse et je te souhaite d'être heureuse. Et tu n'as pas, pas besoin de dire à une femme qui te quitte, fais ce qui te rend heureuse, hein. c'est sa pente naturelle. C'est exactement la même chose. Quand j'ai rencontré ma chérie et tout, au début, tu m'as Mais ta chérie, arrête, tu t'es séparée. Ce, ce mec m'énerve à la limite plus qu'elle.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 avec laquelle il doit se faire des noodles euh, au ramen au japonais euh, dans, dans, dans, dans sa banlieue de merde. Le, le, le type ne, ne conçoit pas la, la, la, les, la maturité, la masculinité. C'est vraiment c est, c est un enfant de 12 ans qui parle de sa chérie, comme j'en parlais au collège. Bah, J'espère vraiment pour toi que ça se passe bien, parce oui. que je ne veux pas ton malheur. Ce n'est pas le but. Donc, euh, au contraire, ça me prouve que j'ai eu raison. <rire> Tu vois, ça me prouve, je me dis, euh, je, je me dis, je me dis euh, voilà, c'est bien, j'ai pas détruit quelqu'un, tu vois ce que je veux dire en fait, voilà, ça. Vous avez entendu que j'ai dit qu'elle était auto-centrée il y a 10 secondes, qu'est-ce qu'elle confirme quelques secondes après Je ne suis pas heureuse pour toi de façon désintéressée, je suis heureuse pour toi parce que ça me permet simplement de confirmer la, la douceur dont j'ai fait preuve à ton égard. Hein. C'est toujours auto-centré, auto-centré, auto-référente. Voilà, c'est vrai que c'est toi qui as fait le premier pas d'aller voir des gens et tout ça, donc... Euh, moi, ah oui, j'en avais besoin. Il fallait que je me détache, il fallait que je... Hum. que je tourne la page, il fallait. Voilà, après des gens, et ça je reviens là-dessus, parce que moi j'ai reçu des, des commentaires là-dessus, des gens ont dit « Ouais, on a ressorti un profil sur un site de rencontre il y a un an, Adrien, tu caches les choses. » Moi, j'étais au courant. Vous avez deviné dès, dès, euh, dès la première seconde que ce type-là avait une gueule à aller sur des sites de rencontre, il est, il est évidemment absolument euh, incapable d'aborder une femme autrement. Ça, ça, ça oui, se met sur, ça, sur, sur sa tête. Si, mmh. euh, de son côté, elle avait aussi décidé de rencontrer ce que. Moi, j'ai rencontré personne, mais. C'est cela, oui. Oui, bien entendu. oui. Dès qu'on la met devant la réalité, voilà comment tu fais tes rencontres tout à coup, hop, elle s'en abstrait. Et ça, fait, ça fait des années que c'est le bordel, de toute façon, mmh. qu'à chaque discute, vous ne vous rendez pas compte. Non, parce qu'on n'en parlait pas. Bah ben on en euh... Je croyais qu'en 20 minutes on savait tout de la vie de quelqu'un, moi. Ouais, hein. ouais, ouais. <rire> non, mais voilà. Mm. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de compte caché, de trucs, de machin. En... Je suis au courant, il est au courant, on le courant. courant, courant, courant mm. euh... Voilà, donc non. Mm. Raté. <rire> voilà, voilà. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, je pense. Que... Je pense, il ouais, y a déjà pas mal de. Ouais. Voilà. Bref, oui, effectivement, je pense qu'on a fait le tour. Si cette vidéo a un. Seul instant vous a fait remarquer un détail auquel vous n'auriez pas pensé. Je pense que c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Si vous vous intéressez au fonctionnement réel, profond et pertinent des on Femmes, hommes-femmes, c'est le moment de vous abonner à la chaîne de celui qui vous propose ce type de contenu. Et encore une fois, pour me suggérer d'autres sujets, hashtag vidéoscopie directement sous les productions des autres, des autres vidéastes